On parle beaucoup de, de, de, des tueries du Brabant, c'est normal en pensant à cette série, mais en fait, il faut savoir que c'est surtout l'histoire de trois jeunes qui vont passer à l'âge adulte dans le contexte des années 80 qui, en Belgique, qui est celui des tueries du Brabant. Que Lui, c'est Madani, euh, Madani Bouche, euh, son, son vrai nom, et euh, il se faisait appeler Dani. Alors, dans ce que j'ai lu, encore une fois, parce que euh, c'était qu'il voilà, euh, détestait ses origines, il faut savoir qu'il a aussi été abandonné par son père, donc, est-ce que ça, c'est une cause à effet aussi de, du fait de détester ses, ses, ses, ses, ses origines Arabes, il euh, y en a même qui disent que ses cheveux, il les lissait lui-même. Donc, j'ai lu des livres. Après, j'ai rencontré euh, avocats judiciaires qui m'ont parlé un peu de, des gens qui étaient vraiment là et qui ont continué d'être là, même quand l'affaire faisait moins de bruit, mais que les procès continuaient. Et d'ailleurs, le scénariste de la série est quelqu'un qui avait suivi l'affaire de près à, à cette époque-là. Oui, j'étais stagiaire avocat du ministre qui, qui a fait la, la commission sur les tueries. Ouais, j'étais ouais, dedans, j'ai rencontré des, des gens du CCC. Donc on, était, on, était, on vivait dans l'histoire qui est devenue de l'histoire belge. On l'a vécu de tout près. Ouais. Nous avons dû tout créer, les costumes, les décors chercher des vieilles voitures, faire quelque chose vraiment authentique. Et la Belgique des années 80, le monde des années 80 n'est pas celui de 2020, évidemment, donc il fallait recomprendre cette mentalité. Et c'est ça qui est génial aussi dans cette série et que vraiment, je, je suis heureux d'en être et fier d'en être, c'est que tout a été mis en œuvre pour faire au mieux et être à la hauteur et respecter cette histoire parce qu'elle concerne tous les Belges, elle concerne des victimes, elle concerne beaucoup de monde, et on a vraiment mis tout en œuvre, que ce soit la production, les chaînes, les artistes, pour être au, au niveau de, de cette mission, quelque part, à travers ce projet. Euh, Thémen Hovertz, on connaît, hein, aussi avec les frères Dardenne et, et des séries flamands, et aimé, euh, un peu connue maintenant, grâce aux de... entrevues. Mais pour Mona, c'était la première fois qu'elle était avant la caméra, donc. Euh... C'était vraiment euh, excitant. Je pense qu'il y a trois ans que j'ai absolument justement faire cette série-là, donc euh, c'était très dur. Aussi avec le Covid, et tout ça. Je suis un peu nerveux parce que c'est quand même le truc le plus grand que j'ai écrit jusqu'à présent. Mais je suis très fier en même temps. J ai, j ai, moi, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai participé à, à, à tout. C'est une combinaison, anxiété, fierté, curiosité aussi. Parce que chaque fois quand on, on rencontre le public, on ne sait pas ce que ça va donner.